Commençons par le copal, donc on va esquisser, allez, une sorte de plante, on va avoir là une, une silhouette, cette silhouette on peut la compléter, donner des lignes de force avec le 4, Une plume... Qu'est-ce que j'ai là Sergent-major... elle ouais, marche Alors dans le dessin direct sur la matrice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer aussi avec les accidents. Bon, ben voilà un accident toi, qui ne me déplaît pas. Je peux modifier, autant que je le veux, mon image. J'efface, je gratte, je fais des tas de choses. Je change ma couleur, la couleur de mon rouleau. J'imprime de différentes manières en ce sens que je peux insister ou au contraire, ne pas insister, c'est-à-dire que je vais avoir des images pâles ou des images foncées. Donc je peux jouer sur l'ensemble du tirage. Ce n'est pas parce que je fais un tirage à 20 exemplaires que je me sens obligé que les 20 exemplaires soient identiques. Le plus souvent, d'ailleurs, je m'arrange pour qu'ils ne le soient pas. C'est un jouet avec lequel l'imagination peut se donner libre cours. C'était des presses qui étaient faites d'une façon extraordinaire. On utilisait des bois qui avaient séché déjà pendant 50 ans, avant de les, avant de travailler, de les travailler. Il y a un assemblage de bois, de chaînes, de d'acier et de fonte c'était une époque où, quand on fabriquait des outils, on les fabriquait beaux. Alors, était-ce simplement parce qu'on avait l'habitude de faire beau Bon ben voilà, il y a un peu plus de blanc au pied, ce qui n'est pas plus mal, et le tirage est bon.